Alors, en quoi consiste la fonction et la mission d'un directeur d'agence au Crédit Mutuel Alors, un directeur d'agence a comme rôle de pouvoir encadrer, animer, organiser un point de vente, une unité commerciale, concrètement une agence, une agence de Crédit Mutuel. C'est-à-dire que vous réunissez par exemple vos collaborateurs tous les matins pour voir où ils en sont de leurs dossiers, leur donner des objectifs, comment ça se passe Alors sur l'organisation euh, concrète de, de l'agence, euh, nous nous réunissons une fois par semaine au sein d'une réunion qui est une réunion consacrée euh, qui dure deux heures. Euh, mais au-delà de ça, les échanges sont quotidiens entre les collaborateurs et, et moi. J'ai intégré l'entreprise en voulant intégrer la caisse locale, qui me semblait être un peu le, le, le cœur du réacteur du métier de banquier. Euh, les professionnels, parce que ça me parlait tout, euh, tout naturellement. Et ensuite, le métier de directeur de caisse, puisque euh, l'organisation, euh, l'animation de, de, la, de la structure me plaisait. Donc effectivement, je m'y suis retrouvé dans, dans ce métier de directeur de caisse. Qu'est-ce qu que vous aimez le plus aujourd'hui dans votre poste de directeur d'agence ici à années Les échanges avec mon équipe la montée en, en compétences de chacun, euh, les évolutions euh, et vraiment le côté très enrichissant. Et ce, ce, cet aspect qui, euh, que la mission, euh, j'ai le sentiment qu'elle est réellement pleine, euh, avec des journées qui, sont, euh, qui ne se ressemblent pas et beaucoup de, de diversité.